Les forums multipartites sont une solution pour rassembler des catégories de personnes très diverses. Mais, comme dans la plupart des relations sociales, des déséquilibres de pouvoir existent toujours. Ouvrir l'outil du CIFOR. Où en sommes-nous Outil pour réfléchir au processus, au progrès et aux priorités de votre forum multipartite. Pour que votre forum favorise l'équité, place tous les acteurs sur un pied d'égalité et soit véritablement participatif. Voici comment il fonctionne. 5 phases et 15 étapes. Préparation, sélection, vote, réflexion, bilan. Préparation. Se préparer. Décider de la fréquence avec laquelle vous utiliserez l'outil et décider du mode de scrutin. Sélection. Organisez votre réunion. Qui va l'animer? Pour quelles affirmations allez-vous voter? Vote! Voter pour les affirmations sélectionnées. Réflexion. Débattre des réponses en suivant les questions prévues pour vous guider. Analyser les réussites du forum et les points qui ont moins bien fonctionné. Bilan. Traduire les réflexions en actes. « Où en sommes-nous » est un outil gratuit que tout le monde peut utiliser. Né de la recherche participative sur les forums multipartites, utile pour prendre des décisions complexes, valorise l'engagement, permet d'organiser l'avenir en mode collectif, précieux en cas de changement d'utilisation des terres, une mine de conseils sur les interventions en faveur du paysage pour travailler sur des objectifs communs pour le paysage, avec toutes les parties concernées rassemblées réellement autour de la table.